Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette Minute Insoumise. Je suis Vanessa Monfroy, j'ai 49 ans. Je suis candidate remplaçante sur la liste « On est là » sur le canton dancenis saint germain une liste « France insoumise » pour les élections départementales en Loire-Atlantique. Le soutien à l'emploi local fait partie des politiques complémentaires entrant dans les compétences d'un département. Pour soutenir l'emploi local, ON est là, propose des mesures claires visant à faciliter l'obtention d'un emploi pour les personnes qui n'en ont pas ou plus. Nous augmenterons les moyens pour l'insertion des allocataires du RSA et pour les formations en ciblant ces dernières pour correspondre aux besoins des entreprises locales. Nous engagerons un programme de création d'emplois jeunes formants et qualifiants, financés au service des collectivités dans les domaines non marchands prioritaires, éducation, santé, culture et sport. Nous instaurerons des chartes contraignantes sur les marchés publics, incluant l'emploi des travailleurs en parcours d'insertion. Nous installerons un contrat entre Pôle emploi, le département et les collectivités pour trouver des emplois proches pour les personnes handicapées. Pour soutenir l'emploi local, On est là, propose également d'agir pour inciter à faire appel aux travailleurs locaux. Nous favoriserons les entreprises locales pour les communes publiques. Nous agirons avec Pôle emploi et les collectivités pour recueillir, classer, vérifier et promouvoir les offres des employeurs locaux. Dans nos territoires ruraux, nous favoriserons l'agriculture paysanne et bio pourvoyeuse d'emplois en accompagnant les nouveaux agriculteurs dans l'émergence de leurs projets. En facilitant la transmission des fermes et la création d'emplois agricoles, nous aiderons l'implantation des commerces locaux dans les bourgs et centres villes. Nous développerons les transports locaux de personnes ou de livraison. Par exemple, pour freiner la concentration des entreprises autour des seuls pôles urbains, nous créerons un EPIC chargé du raccordement à l'internet haut débit de toutes les zones blanches du département. Dans le secteur associatif, nous favoriserons une mutualisation de l'emploi de salariés, de conseils juridiques et financiers, notamment en aidant à la certification des comptes, par exemple. Pour nous, le problème du chômage systémique ne sera pas réglé par une baisse des indemnités de chômage et un durcissement de l'accès à ces indemnités, mais en ayant partout des politiques volontaristes de création d'emplois. Nous y travaillerons dans notre département.